avant d'effectuer toute descente sur le terrain ici dans le goué La délégation a d'abord présenté ses civilités au gouverneur de la province et ainsi décliné l'objet de sa présence. Le gouverneur a donné son accord sous présentation des différents ordres de mission. Aujourd'hui, nous recevons la délégation de l'Agence nationale des postes du Gabon, ce qui est qu une bonne chose. Ça va dans le sens de la vision du chef de l'État qui pense que la formation de nos enfants c'est l'avenir de notre pays. Pour cette première journée de sensibilisation dans le Gwélolo, l'équipe a pu mobiliser plus de 300 élèves en classe terminale du lycée d'État Jean-Stanislas Migolet et du collège David Mikombo. Je suis fier, non seulement et content aussi de ce que l'ANBG nous a édifié sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de questions. Et pour ça, je remercie le chef de l'État et tout son gouvernement j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. ça a été très enrichissant pour nous les élèves parce que souvent nous, on, euh, on entend beaucoup ce que nos grands frères disent et autres, peut-être parce qu'ils euh, ratent certaines choses parce qu'ils ne le font pas bien ou bien ils n'ont pas été renseignés à temps donc nous c'est déjà un privilège qu'ils sont venus ici tôt bien sûr pour nous informer Après sensibilisation, le message semble être passé On a pu atteindre la cible, c'est-à-dire euh, réunir tous les élèves euh, de Kulamoto pour pouvoir sensibiliser sur la procédure de demande de bourse en ligne sur e-bourse et décliner les conditions et les critères d'attribution de bourse. Déjà comme critère, ils ont parlé du critère d'âge qui s'élevait à 22 ans au général et 24 ans au technique. C'est un critère assez choquant, mais c'est l'état donc on ne peut qu'encaisser. Ils ont parlé du critère d'âge également de la moyenne que ce soit en classe ou la moyenne au baccalauréat, 11 pour les séries scientifiques et 12 pour les séries littéraires. Pour ceux qui voudront aller à l'étranger, bien sûr. Pour cette première journée, dans le Wélolo, il a été question pour l'équipe de toucher 5 établissements dans la ville de Koulamoutou avant de se rendre au niveau de l'Astourville.